Bonjour à tous, euh, on est à la formation numéro 2 sur euh, Stock Chart. On va continuer à explorer un peu, euh, euh, comme vous avez vu euh, dans, dans la première formation, on va commencer à explorer un peu euh, tout ce qu'on peut obtenir avec Stock, stock Chart. Lorsqu'on aurait, on aura fait le tour dans le fond parce qu'il y a beaucoup beaucoup de matériel. Je peux pas aller en détail dans tout, mais c'est pour vous donner tout simplement pour vous guider à la base, pour un peu connaître le site lui-même. Et comme je vous avais parlé dans l'autre vidéo, les ouvrages qui ont été écrits par John Murphy qui qui est le fondateur de ce site-là, qui est énorme. John Murphy qui a écrit l'analyse technique des marchés financiers, qui se trouve être un classique. Vous avez à peu près tout là-dedans au niveau de l'analyse technique et je vous avais parlé aussi de John Murphy euh, l'investisseur visuel là, qui se trouve être le plus, plus petit livre condensé sur l'analyse technique euh, qui était mon deuxième livre que j'ai acheté euh, au niveau de l'analyse technique il y a à peu près une quinzaine d'années et le dernier et la raison pour laquelle vous me voyez transparent c'est parce qu'il y a du verre dessus tout simplement <rire> à cause de mon écran vert euh, donc ce que vous voyez transparent c'est tout simplement ça euh, donc euh, c'est stock chart euh, pour les nuls en anglais euh, qui est pas très dispendieux que vous trouvez sur le site mais je veux pas faire de promotion c'est pas mon but du tout du tout euh, je fais pas de promotion vous achetez ce que vous voulez comme livre ça me regarde pas mais si vous voulez aller plus loin euh, c'est très très instructif donc on continue tout simplement à regarder le site lui-même euh, pour essayer de de voir euh, tout simplement euh, le site qu'est-ce qu'est-ce quel outil on, on peut obtenir euh, si on, on, on fouille un peu. Donc c'est un peu un guide que je fais là, là en gros, là, une, une vue d'ensemble. Donc euh, on était rendu là, on a vu, euh, on avait vu euh, rapidement, euh, stock chart, APC, euh, les nouveaux graphiques que stock euh, euh, nous propose. Euh, Point figure, performance chart. On a regardé ça un peu. Euh, tous ces, ces, ces items-là. Là. Regardez les views. Euh, les euh, euh, market cap, euh, carpet, là. ça se trouve être toutes les... On peut le voir au niveau du, des secteurs, des titres eux-mêmes. Je ne me sers pas de ça, mais ça l'existe. Euh, RGB, ça se trouve être un indicateur, euh, il y a quatre cadrans, où on peut suivre une action à savoir euh, si elle est en état de force, de faiblesse, euh, d'achat. Euh, donc, c'est un autre outil que je me sers pas beaucoup. On avait vu la, la, la Yield Curve, euh, un outil très, très important, pour euh, nous permettre de voir où se situe le marché et si on arrive à des sommets lorsqu'on a une inversion des taux mais là malgré que ça a été très très manipulé euh, surtout les dernières les derniers mois, dernières années par la Fed, c'est difficile de se servir de ça parce que eux-mêmes en économie savent très très bien euh, que la yield curve qui était inversée, c'est très mauvais pour la perception du marché. Donc euh, la Fed, vu que c'est eux qui contrôlent euh, les marchés boursiers peuvent très, très bien euh, s'arranger pour euh, faire euh, fonctionner cet indicateur-là qui est suivi de tous là euh, à leurs avantages, et c'est ce qu'on fait en 2019-2020. Donc, euh, on était rendu euh, l'industrie summary, on a tout de vu ça, un peu pour vous expliquer que dans le fond, on a le sommaire de l'industrie, les grands indicateurs. Euh, on a les sous, les secteurs, euh, les principaux secteurs, XLB, qui se trouve être le matériel, XLI, qui est l'industrie. Euh, c'est des, euh, On peut acheter aussi ces, ces, ces secteurs-là. Là, euh, on peut l'acheter directement euh, par votre courtier. Vous pouvez euh, XLB, par exemple, et vous faites une recherche, vous trouvez ça, et il y a un offre et demande du prix. Et vous pouvez l'acheter directement. Ou vous pouvez aller dans les sous-secteurs. Et dans les sous-secteurs, vous trouvez tous les titres qui composent euh, ces sous-secteurs-là. Donc, euh, je vous ai montré ça rapidement. Vous pourrez aller fouiller euh, à votre guise là-dessus. Euh, ça, c'est un autre outil, comme je vous avais dit, qui est, puis on recommence avec ça, là, qui se trouve à être, là, vu que j'ai je euh, j'ai pas payé, donc euh, je n'ai pas toute la liste, mais si quelqu'un paye par mois, il se trouve avoir euh, les principaux titres. Euh, avec euh, l'indice ici, SCTR, là, et pour vous montrer ce que ça représente, tout simplement. Euh, C'est sur SCTR, ça se trouve être un indicateur, euh, il se trouve être ici, là, euh, pour voir si on est... Euh, RCTR? Euh, non, lui, il est à 99, dans le fond, il est top. Là. Si j'avais un autre indice, je pourrais peut-être vous montrer euh, ça, mais on n'aura pas le temps de voir ça, mais vous voyez euh, le, cet euh, indicateur-là, qui est leur invention. Euh, vous pouvez le, le suivre c'est bon, mais euh, il y a d'autres indicateurs que je préfère donc euh, euh, c'est pour, euh, à titre d'information tout simplement euh, aussi on a rajouté crypto euh, les cryptos euh, bitcoin, etc euh, Ethereum et tout ça donc euh, on a tout ça ici une euh, nouvelle section qui est pas là depuis très très longtemps donc euh, on peut suivre euh, les, les cryptos euh, crypto. moi je, je comme je vous ai dit souvent, c'est pas de quoi que je suis, mais en tout cas, ça là. Euh, et vous pouvez faire des liens si vous, euh, vous êtes intéressé à ça. Donc, euh, ça, ça, ça se trouve être un des aspects. Euh, les hippos, euh, les IPO, ça se trouve être euh, euh, des nouvelles émissions d'actions. c'est la liste des, des hippos. On regarde ça rapidement tous ceux qui ont été émis, ça fait pas très, très longtemps. Bon, ben c'est ça. Tout simplement, vous suivez ça. On a aussi euh, euh, ben, votre chat list, mais là, il faut être logué, justement. Ben, moi, je ne suis pas. Euh, OK, ça, on va passer ça rapidement. Euh, chat list. Euh, ouais, c'est des choses que vous pourrez aller voir, mais on va s'attaquer plus à des, à des peut-être des graphiques qui sont plus intéressants. là c'est des outils de ce que vous pouvez. Puis les euh, secteurs, euh, les secteurs performance, ça, ça peut être utile aussi. Euh, vous voyez quels sont en ce moment les secteurs les plus performants et ceux qui le sont moins avec euh, une image, tout simplement. Vous voyez, euh, euh, par exemple, euh, discrétionnaire, euh, euh, euh, communication, technologie industrielle. Euh, C'est pour vous donner un aperçu des secteurs qui performent le plus, mais euh, il faut vraiment analyser le graphique de plus près, parce que, dans le fond, on peut vraiment se faire avoir si on achète, euh, euh, je ne sais pas, les technologies qui euh, s'est rendues au top. On est peut-être au sommet. Mais vous avez aussi, euh, ça, j'ai vraiment... Euh, euh, toujours aimé euh, ce petit graphique-là, ça se trouve être euh, John Murphy qui qu'on retrouve, je pense, dans un de ses livres, euh, qui nous dit un peu comment les vagues fonctionnent. Faut en prendre pour en laisser, mais quand même euh, les utilités les technologies performent. Ensuite, on a les communications, matériel, euh, utilités real estate, énergie. C'est la variation des secteurs. Bon, c'est très euh, technique, mais c'est pas toujours. Ça fonctionne pas toujours directement comme ça, mais ça vous donne une bonne idée. De toute façon, l'outil est là. Et euh, je veux aller voir... Euh, euh, performance. prédéfinie Si on peut aller voir ça. Les, au niveau des scans... Euh, ah, OK, oui, ça, c'est ça. Si vous voulez avoir des... Euh, euh, oui, ça, c'est très, très important. Les secteurs, euh, ce qui sont en ce moment bullish et euh, bearish, c'est des indicateurs que vous trouvez. Euh, par exemple, euh, oh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Technologie, bon. Technologie, euh, euh, là, on a changé euh, toutes les technologies euh, ont changé de direction depuis euh, février, on s'en va à la hausse. Euh, c'est un peu euh, de connaître les secteurs, si, si les secteurs sont haussiers ou baissiers, c'est un outil. Euh... Prédéfini internet… J'irai voir peut-être euh, ça ici, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est les, les graphiques historiques, mais très, très long terme. Euh, dans la dernière vidéo, je vous avais seulement donné un aperçu, mais là, on va regarder ça de plus près. Ça, ça se trouve être les stocks, euh, long, long, long terme, d'autres jeunes industriels euh, depuis 1900. Euh, on a la même chose au niveau de transport. Euh, 1928, ça, ça se trouve être les utilités. Euh, où est-ce qu'on s'en va? Et c'est un graphique euh, logarithmique, donc euh, plus qu'on avance en haut, moins qu'on voit ça monter. Mais si on le verrait euh, à temps normal, vous verriez qu'ici, c'est. Euh, tout à l'heure, on va aller le faire. Euh, je vais vous montrer ça. Ça, ça se trouve être l'indice euh, combo euh, Nasdaq, euh, etc. Vous avez tout ça, les indices. Ensuite, vous avez les commodités qui se trouvent être euh, l'or. Ça, c'est l'art de 1900, on a seulement de 1970 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, vous avez ça. Silver, c'est 70-72 jusqu'à aujourd'hui aussi. Crude, euh, euh, le, le, le, le pétrole. Le dollar US, euh, de 74-75 jusqu'à aujourd'hui. On voit très, très bien ici qu'il a commencé à descendre. Euh, la livre sterling, le yen japonais, ça, ça se trouve être les currencies. Le dollar euh, canadien, l'euro. Euh, ensuite, on s'en va sur les bons du trésor. Euh, c'est les rendements des bons du trésor plutôt. Euh, et ça, c'est très, très important. On a eu 80 le top et ensuite, on s'en va euh, à la descente. Euh, donc, euh, bons du trésor le 10 ans. Euh, le disant on parle beaucoup du disant ah il rebondit le disant mais si on regarde sur une perspective euh, long terme euh, le disant on fait un petit rebond ici là c'est vraiment pas grand chose ça c'est les rendements du bon du trésor donc ils sont contrairement au bon lui-même habituellement euh, pas pas habituellement mais tout, toujours euh, ça ça se trouve être les taux d'intérêt euh, euh, taux d'intérêt qu'on qu peut euh, euh, avoir euh, par la Fed, tout ça. Donc, euh, c'est tout simplement les taux d'intérêt long terme. On voit très, très bien qu'on est retombé à un plateau. On a regardé ici le plateau après le 2008 à très, très beau, mais on est encore plus beau et je pense que ça va continuer très, très longtemps. Ça, ça se trouve être l euh, le taux d'emploi, le, le, le, le chômage. Et on a eu le pic ici à cause du fameux COVID. On est redescendu, on continue à redescendre. 6-30, euh, les, euh, les, euh, les non- les emplois non euh, fermiers. On n'a pas retrouvé le, le, le pic. Mais en tout cas, c'est pour vous donner euh, euh, consommateur, index price. Euh, les maisons, vendre des maisons, on a toutes sortes d'index, même, c'est très très intéressant, si vous voulez aller connaître le marché long terme, quel était le prix de, des maisons il y a des, des années, c'est sûr que sur StockChart, on a ça comme ça, mais il y a d'autres sites, écoutez, sur Barchart, là, on a une source d'informations inépuisable, donc c'était au niveau des graphiques très, très long terme, très, très important. Si vous voulez un peu comprendre l'économie long terme, ça vous donne une perspective euh, euh, de ce qui s'est passé dans le passé, et ce, qui, ce qui est là en ce moment et qu'est-ce qui s'en viendrait dans le, le futur. Euh, OK, historic chart. Il y a peut-être un autre aspect que je voulais aller voir ici. Ah, OK, c'est ça. Euh, là, c'est euh mar... Ça, on avait, je vous ai montré euh, plus au niveau des index. Euh, ça, ça se trouve être euh, les euh, fondamentales euh, c'est peut-être plus intéressant au niveau de, de ça c'est le standard and poor on se trouve à voir les, euh, les earnings c'est tout ça les revenus les ce que euh, au niveau fondamental là, euh, on a le standard and poor avec des indicateurs fondamentaux le rendement tout ça euh, le PE ratio justement là prix euh, euh, le, le profit qu'une entreprise peut faire euh, via euh, sa capitalisation boursière via le prix de son action euh, donc, ça, c'est très, très suivi au niveau fondamental. Euh, donc, euh, c'est ça. Et euh, on a un paquet d'indicateurs euh, fondamentaux qui peuvent vous aider à... à Peut-être... On a le Standard poor, mais il me semble que j'avais d'autres choses. Je ne sais pas si on a rien que le Standard Poor. Je, me, je vous dis, je me sers pas souvent de ça. Euh, ça, c'est... Ah, les avancées euh de... Des différents indices, là, euh, New York, ça, c'est Poor New York, c'est pareil, euh, les avancées d'étlin, euh, euh, donc, euh, ici, on avance encore, on n'est pas en détlin, regardez, c'est toujours à la hausse, c'est sûr que le marché est supporté euh, directement par la Fed, mais quand même, c'est des euh, indicateurs que je me sens pas souvent, dans le fond, et euh, ça, c'est vraiment extraordinaire, c'est les cycles présidentielle euh, de, de 2016 jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé. On prend le Dart Journal industriel comme base, mais vous avez ça pour euh, un paquet d'indices. Et ça, c'est très, très euh, euh, instructif, euh, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé. Euh, 2012-2016, je pense qu'on a 100 ans d'historique. Euh, donc, 2008-2012, sous Obama, qu'est-ce qui est arrivé euh, vous pouvez continuer comme ça, euh, 2004-2008, euh, vous avez euh, le crash de 2008, ce qui s'est passé. Bon, Vous avez tous les présidents, euh, les présidentielles, 70, euh, à 76 à 80 heures, on a fait du surplace. Euh, ensuite, on est arrivé avec Reagan, première, euh, premier mandat, deuxième mandat de Reagan, le crash de 87 ainsi de suite. Donc, euh, c'est un, un autre euh, outil qui est très, très euh, intéressant. Et euh, pour terminer, je pense qu'on va terminer avec ça. Euh, c'est pas mal. Euh, euh, le reste, vous avez tellement. Euh, de... Je vous ai montré les principaux. Les prochaines, euh, la, la, la prochaine vidéo on va aller surtout. Euh, parce que je pourrais euh, regarder. Euh, euh, vous pouvez les fouiller par vous-même là euh, ça, ça se trouve ils appellent ça un Taker cloud c'est les euh, les, in, les les les actions ou les les euh, ETF ou euh, c'est les sigles là, des actions là, les plus populaires donc euh, ça se trouve à être tout ça mais vous avez un paquet d'autres d'autres euh, euh, outils, mais qui, dans le contexte actuel, seront pas très, très, très euh, euh, importants. Donc, euh, vous retrouvez ici, en gros, la euh, summary, euh, summary page, les principaux euh, euh, items, euh, items ou sections que je vous ai montré Ce que vous devriez retenir, peut-être le Market Summary, Symbol summary market summary Sector summary Industrial summary uh, scta leur indicateur je m'en sais pas beaucoup les crypto -currencies, ça c'est à, à votre aise donc uh, uh, c'est ça on est on, a, on vient de regarder un peu tout ce que stock chart offre dans cette deuxième vidéo on est même pas encore uh, on a même pas encore été dans les graphiques eux-mêmes et uh, ça va être la prochaine vidéo on va aller vraiment plonger dans les graphiques eux-mêmes comment utiliser un graphique et comment euh, utiliser les indicateurs et euh, les indicateurs de prix ou euh, ou voir le prix d'une certaine manière euh, via les graphiques donc on se revoit euh, très bientôt dans la, la, la prochaine vidéo